On va maintenant passer à la recherche textuelle. Dans QDA il y a plusieurs fonctions de recherche. Des fonctions de base qu'on retrouverait dans Word. Des fonctions plus avancées de recherche avec des algorithmes de similarité qu'on ne va pas voir dans les détails. On va faire un survol rapide des différentes fonctions. Alors, j'ai mes cas qui se trouvent dans mon projet, je vais faire une recherche textuelle, donc je peux faire un classique ctrl F, chercher un terme. Je vais chercher voiture. Je vais faire rechercher suivant, et donc je peux y aller comme ça. Faire de la recherche textuelle pour coder mon texte. Alors, il passe de un à l'autre, et il faut faire attention parce qu'il passe de un à l'autre dans mes cas également, et donc on ne cherche pas seulement dans un document, il va passer d'un document à l'autre. Si je veux cibler ma recherche ou mon analyse seulement à un ou plusieurs cas, il faut utiliser le filtre, sinon il va l'appliquer à tout ce qui se trouve dans mon projet. Par exemple, dans ce cas-ci, si je voulais exclure mes articles de périodique que j'avais importés dans mon projet, il faudrait que j'utilise la fonction de filtre que j'avais présenté dans une capsule préalable. Et donc, avec l'information qui se trouve dans ma fenêtre de variables ici, je peux lui demander de cibler ma recherche textuelle seulement dans les cas où l'information sur la localisation possède la valeur « Entrevue 1 » qui se trouve ici, « Appliquer ». Et donc voilà, on peut cibler notre recherche et notre codage automatique en fonction de la sélection de valeurs de variables qu'on avait définies préalablement dans notre projet. Donc maintenant, ma recherche va s'effectuer seulement sur les cas qui se trouvent dans ma fenêtre bleue, donc filtrée. Une recherche un peu plus élaborée que le contrôle F, c'est la recherche de texte. Donc c'est la fonction de recherche de texte de base. On va toujours me demander si je veux chercher dans quelle variable document je veux chercher. Comme on avait vu, on peut avoir plus qu'un document associé à chacun des cas. Et donc, on va toujours me demander dans quelle variable, une ou plusieurs, je veux faire ma recherche. Quelle est l'unité textuelle que je veux retracer? Donc, je vais chercher un ou plusieurs mots. Maintenant, quel contexte je veux avoir dans mes résultats? Est-ce que je veux le mot, le document au complet? Est-ce que je veux le mot dans son paragraphe, dans sa phrase, ou dans son segment codé? Je vais choisir « Paragraphe ». Recherche de texte, donc je peux faire une recherche très simple, très élaborée, avec des opérateurs booléens, c'est « et » par défaut, mais je peux mettre un « ou » comme ça aussi pour chercher un ou l'autre, donc les deux. Je peux ne pas cocher mot entier, comme ça je vais pouvoir re rechercher des variantes d'un même mot. Donc, si je veux chercher des textes, euh, du, te, euh, du texte portant sur la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers, ben, je peux mettre gentrifie et ne décocher mon entier, donc ça va chercher gentrifié, gentrification. Euh, je peux chercher bourgeois, pour, bourge pour embourgeoisement et différentes variantes. Il faut faire attention parce que si le mot est trop court, évidemment ça peut me rapporter du bruit, euh, ça, ça me rapporte du texte, ça me rapporte pas le sens. Et donc «bourge», ça, euh, ça va me rapporter aussi les résultats qui parlent de la famille bourgeoise, par exemple. Variable, je peux associer à mes résultats de recherche qui vont apparaître ici dans l'onglet à côté de l'expression. Euh, je peux associer de l'information liée à mes variables ici, donc je pourrais aussi vouloir le sexe du répondant et son quartier de résidence. Et je fais « Rechercher ». Alors, la fenêtre de résultats se présente toujours de la même façon. Je vois ici le numéro de cas, son, son nom, son le, donc l'information qui se trouve dans « File », la variable dans laquelle il y a « cherché, la phrase où se trouve le résultat, le nombre de résultats. C'est-à-dire euh, le nombre de mots qui se trouvent dans chaque, chaque unité et le texte correspondant avec l'information sur le texte et le quartier, le sexe et le quartier que j'ai sélectionné. Et donc, on peut aussi utiliser, on peut retracer aussi le segment. Donc, si je double-clique sur un segment, il va se déplacer dans mon projet pour le localiser dans son document d'origine. Et je peux utiliser ces résultats-là, donc, pour explorer mon texte de façon plus détaillée et, évidemment, pour faire du codage semi-automatique. Donc, y aller un par un et coder avec la barre de codage ici. Ou je peux aussi coder tous les résultats. Êtes-vous sûr de vouloir tout coder les 17 résultats? Et je peux faire oui. Il y a d'autres options aussi. Je peux voir mes résultats sous forme de nuages de mots et euh, un tableau de fréquence du texte. Ça, c'était quelque chose qui au préalable pouvait seulement être fait dans Wordstat, maintenant c'est possible de le faire. Et même en cliquant sur le, le terme, on peut ajouter au mot vide ou supprimer, retrouver les phrases. Donc faire relancer une recherche de texte à partir du, du nuage de mots, si on le souhaite. Donc, voilà, et des classifications automatiques, des fonctions un peu plus avancées. On peut aussi, à partir de la recherche de texte, faire de la recherche de Thésaurus, qui nous permet de se créer un dictionnaire de recherche. Par exemple, je pourrais me créer un concept, par exemple, euh, sur la diversité, et je pourrais associer à ce concept-là tous les mots que je voudrais retracer dans mon texte lié à ce concept-là. Par exemple, je pourrais vouloir chercher le terme racisme. Je peux juste chercher la, ra la, la racine aussi. Ethnie, comme ça. Euh, Discrimine. Et faire OK et l'insérer dans ma recherche. Et donc, je vais pouvoir rechercher comme ça plus d'un terme. Oh, j'ai cherché mon entier et il n'en trouvera pas, évidemment. Il faut que je le décoche et je fais Rechercher. Et donc, voilà. Raciste, ethnicité, multiethnique, raciste, multiethnique. Et voilà. Donc, c'est une façon de faire une recherche un peu plus élaboré en se créant un thésaurus. C'est à peu près l'équivalent d'utiliser les mots-clés. Au départ, j'avais, quand j'avais créé un des mots-clés qui était voiture, si je veux voir les propriétés de mon mot-clé, éditer le code, j'avais mis des mots-clés qui se trouvent ici. Et je peux faire une recherche un peu comme le thésaurus. C'est vraiment la même chose en faisant recherche, recherche de mots-clés. Modèle de, de catégorisation, ça fait, ça fait référence à des modèles qui se trouvent dans Wordstat. Si j'ai défini des mots-clés internes, je peux choisir « mots-clés internes », mais ça ne fonctionne pas sur mon poste. Donc voici un super message d'erreur, et je vous avoue que j'en ai eu plusieurs depuis que j'ai commencé à faire ces capsules. Donc bref, cette fonction-là ne fonctionne pas sur mon poste, je ne sais trop pourquoi. Mais en principe, ça sert à peu près à la même chose que le Thésaurus, ça fonctionnera peut-être de votre côté, je vous le souhaite. Alors, recherche de texte, recherche de mots-clés. Il y a également recherche de section. Ça, c'est intéressant si on a un texte semi-structuré ou semi-structuré. Ça veut dire qu'il y a certains segments de notre texte qui sont balisés au préalable avec des préfixes et des suffixes pour pouvoir extraire. Par exemple, si vous avez des groupes de discussion et que vous avez bien identifié vos répondants, vous allez pouvoir isoler ce texte-là et le rechercher, pour l'extraire. Par exemple, moi, je pourrais vouloir euh, extraire seulement si j'avais plusieurs répondants. Si j'avais un groupe de discussion et que chacun était identifié, donc... ENT006, ENT001, ENT007, ben je pourrais lui dire, sors-moi le texte, ou le, le, le, le texte qui se trouve dans les sections qui sont délimitées par ENT0 jusqu'à la fin du paragraphe, si j'ai bien délimité mon texte au préalable. Ou je pourrais le délimiter, la fin de, mon, de ma section avec un suffixe par exemple, qui se termine par «interviewer ».« Viewer », voilà. Je peux laisser sensible à la casse. je fais « Rechercher », et donc ça va m'extraire seulement le texte qui commence par et qui se termine par les deux délimiteurs que j'ai indiqués. Donc, c'est intéressant pour exploiter les sections qui ont été définies au moment de la transcription du verbatim. Donc, ça pourrait servir aussi dans un autre contexte, tout dépendant du type de document avec lequel vous travaillez. Mais dès que vous avez un document qui est structuré, vous pouvez exploiter la recherche de sections. Il y a finalement trois fonctions de recherche de similarité automatique de texte. L'extraction par grappe, similarité des codes et recherche par exemple. La recherche par exemple, comme le nom le dit, on lui donne un exemple de texte et l'on lui demande de chercher du texte similaire à celui qu'on lui a indiqué. Par exemple, et ça va être en fonction du vocabulaire, la fréquence de l'occurrence des termes. Et donc, si je fais recherche par exemple, je vais lui demander de me retracer le paragraphe dans mon document 1, et je lui mets mon échantillon, où je pourrais y aller avec des segments codés aussi. On peut paramétrer la, la précision de l'algorithme de similarité, choisir la langue de ces mots vides, c'est-à-dire la langue qui va être exclue de l'analyse de similarité, et je fais « Rechercher ». Et donc, il me propose avec un coefficient de similarité, des extraits de texte qui sont similaires, plus ou moins, euh, au texte que je lui ai donné en exemple. Et je peux lui dire que je suis d'accord ou pas avec chacun des segments qu'il me propose. Alors, fonction à exploiter ou pas. Autre option, similarité des codes. Un peu la même chose, sauf que là, on lui dit, OK, prends tous les termes qui sont codés, euh, tous les segments qui sont codés par gentrification et trouve-moi dans le texte du, du, des segments similaires. Ou ça peut être dans un autre, une autre variable document aussi, avec un coefficient de similarité également. Et finalement, recherche par grappe. Alors là, je lui demande de comparer toutes les phrases ou tous les paragraphes qui se trouvent dans mon document avec l'identification des mots vides. Et il va me créer trois grappes de segments en fonction de leur similarité. Similarité serrée, moyenne ou plus, euh, plus relâchée. Et donc... C'est de la recherche textuelle qui se fait en fonction d'algorithmes de similarité qu'on peut paramétrer ou pas, avec des coefficients de similarité qu'on peut exploiter pour faire du codage de façon automatique. C'est quelque chose qui n'est pas ou peu utilisé en analyse qualitative, mais c'est des fonctions qui sont disponibles. Mais généralement, on va se limiter à la recherche de texte de mots-clés ou de sections si on a un document structuré. Finalement, on peut faire une recherche de codage. Donc là, on ne cherche plus des mots dans le texte, on cherche le texte associé à nos codes. Donc une fois qu'on a fait notre travail ou en cours de travail aussi, pour visualiser les segments qui sont codés, on peut soit sélectionner tous nos codes ou y aller un par un pour voir les segments associés. Par exemple, je pourrais voir les segments associés à voiture. Et je peux mettre des conditions, donc retrace-moi les segments voiture si mon code est égal à négatif, au code négatif. Je peux voir le code s'il est inclus dans l'autre code, s'il chevauche le code négatif, s'il est suivi par, précédé par, ou près de, et lui mettre le nombre de paragraphes séparés par moins de un paragraphe ou plus. Donc, on peut faire une recherche de co-occurrence assez précise. Ou on peut juste simplement vouloir voir tous les segments qu'on a codés, et faire, euh, je vais enlever la condition, et faire rechercher. Donc, même présentation que la recherche textuel. on peut changer le regroupement, donc grouper nos segments codés par catégorie, par code, par cas, voilà, on peut recoder, évidemment, on peut encore là visualiser un nuage de mots, faire de la classification automatique, et ça c'est pratique, on peut se créer un rapport de segments codés, on peut le configurer. Donc, pour sortir de ce genre de tableau-là, puis se créer un document, un document texte, euh, c'est vraiment de la mise en page, la disposition, ça, ça va. L'étiquette de code je vais mettre le nom du code, la date de codage, euh, je vais mettre le commentaire, si j'ai mis des commentaires au code, regrouper les segments d'une même source, la couleur, bon, peu importe, on va y aller comme ceci, et on va faire... Créer un rapport, et voilà. Donc là, je peux enregistrer sous Word, par exemple, si je veux travailler sur mes segments codés en dehors de QDA.